Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans cette nouvelle vidéo informative où aujourd'hui je vais vous dire de ne pas télécharger le T-Launcher. Alors The Mystery Epic a expliqué toute l'histoire, mais en gros qu'est-ce qui s'est passé Il y avait un launcher craqué qui existait, qui s'appelle le T-Launcher, qui était safe, qui a été racheté par une compagnie pas safe, qui avait de mauvaises intentions, et qui a remplacé le T-Launcher original par ce T-Launcher virus. Donc il n'est pas safe à utiliser et The Mystery Epic, dans sa vidéo a tout expliqué. Bien sûr c'est en anglais, mais euh, si vous voulez une traduction, je peux vous raconter ça en commentaire. Voilà.